tout le monde est vers les sapiens Père Que vous allez bien, je suis très heureux, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo absolument incroyable où je vais vous présenter un deck encore plus incroyable. C'est tout simplement le Devil Dark Oak. Alors, on connaît le deck finalement un peu pool 2, pool 3, qu'on joue beaucoup pool 1, pool 2, et accessoirement qui existe en pool 3 et qui est fort. C'est tout simplement le Moon Girl Dino. Et on connaît évidemment le contrôle Dark Oak avec Zabou. Mais il y a un mix des deux et un mix qui est très fort, un mix qui est tout simplement top 5 à l'heure actuelle dans la méta. Ce deck là, il fait partie des 5 meilleurs decks euh, du jeu. Alors, je vous propose évidemment. Euh, la petite liste en euh, grande comme ça vous voyez un petit peu les cartes si vous êtes sur votre téléphone ou sur votre euh, tablette donc finalement c'est un mixte euh, ce deck là entre le deck moon girl dino alors on a du Korg pour alors voilà déjà les deux cartes clés je vais quand même les présenter c'est le Dark Oak puissance plus 2 pour chaque carte dans le deck de votre adversaire donc finalement pour le nourrir finalement ce deck là on a euh, du Korg, on a du Rock Slide qui finalement vont mettre des cailloux dans le deck de l'adversaire. On a le Dino qui a lui plus 2 pour chaque carte dans la main de l'adversaire. Donc on a euh, finalement du Moon Girl pour avoir des cartes en main. On a le White, la White Queen qui permet toujours d'avoir des cartes en main finalement et qui se curve très très bien avec Zabu. On a la Sentinelle évidemment. On a l'Agent Coulson aussi qui va ajouter une grosse carte de, à, à 4 mana à 5 mana dans la main. Donc ça fait 2 cartes et accessoirement et Queen Jet, ça marche extrêmement bien. On a la Mystique qui va pouvoir copier Dark Oak qui va pouvoir copier Dino et euh, on a le Chang'Chi parce que dans la méta c'est euh, un must -have, finalement. Alors euh, si jamais il y a une carte que vous n'avez pas dans ce deck, par exemple un Coulson par exemple Zabou, euh, je vous conseillerais de mettre la Psyloc, le, vous savez le petit T2 qui finalement vous permet d'avoir un mana euh, au tour euh, suivant. Donc voilà, ça, ça permet tout simplement de lier la curve, de faire T2 euh, Psylocke et euh, derrière euh, le Dark Oak, le Moon Girl, enfin, la Moon Girl, la Rock Slide ou la White Queen. Donc voilà, c'est un Zabou sur un tour, mais ça a déjà du sens. Et accessoirement, euh, moi je trouve que la version avec Zabou et à la place de Coulson, euh, la Psylocke est intéressante. Mais voilà, ça c'est la liste de base finalement. Donc je voulais quand même euh, la respecter. On part en game, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Euh, donc voilà, deck puissant, deck un peu contrôle parce qu'il y a ce côté de shang mais vraiment c'est un deck qui a une belle curve, qui fait des points. Donc voilà, c'est un deck qui est hyper intéressant, qui est assez surprenant finalement, qui est assez peu connu. Alors on connaît globalement, si on dit Devil Darko, on va dire « ouais bon, il euh, y a un Devil, enfin il y a un Devil Dinosaure, il y a un Darko, qui doit y avoir une Moon Girl dans le deck ». J'imagine qu'il doit y avoir une sentinelle dans le deck. Je pense qu'il y a un Zabou. Mais vous voyez, on ne peut pas citer les 12 cartes du deck. Globalement, c'est assez difficile. Moi qui joue beaucoup finalement. Alors là, on va snapper parce qu'on a une sortie qui est évidemment extrêmement patate avec ce Zabou T2 into Rock Slide ou into White Queen into Rock Slide. Donc je pense que ça... C'est une main un snap. Euh, alors les snaps en ladder sont évidemment différents des snaps en tournoi. En tournoi, on va snap, euh, on va attendre un petit peu, on va essayer de prendre un maximum d'informations. Finalement, vu que c'est pas des BO1, c'est pas un seul match, on va prendre de l'information sur le deck de l'adversaire avant d'avoir un snap beaucoup plus juste. Là où en ladder, finalement, c'est que un match. Donc, on va snap dès que euh, on a une combinaison correcte en main. Euh, donc voilà, quel que soit votre deck, évidemment, après c'est à vous euh, de euh, connaître les combinaisons finalement gagnantes de votre deck ou les combinaisons faibles. Euh, voilà, là, le fameux, les mains euh, les 50% meilleures et les mains les 50% moins bonnes. Et là, je trouve que voilà, notre main avec juste Zabu into un T3, enfin into un T4, un T4, c'est une main qui en général, enfin c'est une sortie qui en général, je dis bien en général, hein, il ne faut pas avoir 90% euh, de chances de gagner pour snapper, il hein, faut juste avoir 50% plus, en tout cas selon ma théorie des snaps en ladder. Encore une fois, on l'adore. Bref. Euh, alors. Intéressant. Intéressant. Euh, je pense qu'on va rock slide maintenant. Je suis en train de me dire que la mine de vibranium ne serait pas si mal. Parce qu'en vrai, ça me permet de curver. Je crois que j'aime bien la mine de vibranium. Parce qu'en fait. Je vais avoir les, les petites 1-4 dans le deck. Et je vais pouvoir au prochain tour, si j'en pioche une, faire 1-T3 un plus 1-T1. Bon, c'est la Moon. Qui est quand même assez sexy en soi. Euh, le problème, c'est que ça va copier double mystique. On est que T4, hein. On est que T4. Euh, que faire Sinon, on fait juste la White Queen ici. Agent White Queen, plutôt White Queen. On va faire la White Queen ici. Ça fait des points. Euh, alors l'Hôtel de la Mort, ça va être très problématique pour nous. Euh, ouais, on ne sait pas trop où il a amené son vrai Mysterio. La Mystique qui copie Patriote. Bon, ça fait des points en face. Ça peut être un petit peu complexe. Le Bast qui meurt. Ouais, ça peut être un petit peu chaud ce match. Parce que c'est un deck de points en face. Oh, l'Iron Man. Oh, intéressant. Euh, L'Iron Man, c'est assez intéressant. Justement avec cette Mystique. Après, il y a ce Dino qui est très très fat. On va faire quoi Iron Man ici. Finalement. Bon, 12 cartes dans le deck. Et prochain tour, on aura Mystique Dark Hawk euh, Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs. Alors, on sait qu'il a... Il, a priori, il va jouer son... Voilà, son Iron Man ici. Donc, il va essayer de bourriner au mid. Donc, nous... Là on a 22, la question c'est est-ce qu'il peut battre les 22 bah, Je suis pas sûr Je ferais bien genre Mystique sur Iron Man Plus Devil au mid Bon c'est un peu brutal La question c'est est-ce que les 22 il peut les battre Il peut En même temps il a déjà lui joué sa Mystique Donc logiquement il a pas un autre Iron Man Après ces cartes elles ont plus 5 Mais bon là j'ai quand même pas mal d'avance 22 à 6 J'ai quand même pas mal d'avance euh, J'ai envie de bourriner le mid Je pense que c'est ça hein. C'est Mystique sur l'Iron Man Oh il est parti c'est dommage parce qu'on avait vraiment beaucoup beaucoup de points Bah écoutez vous voyez la White Queen Elle nous a permis de gagner parce qu'elle nous a permis d'Iron Man into Mystique Vous voyez bon c'était vraiment très intéressant Ce que j'aime dans ce deck c'est que c'est fin Enfin je trouve hein. après c'est vraiment Ça c'est propre à chacun évidemment euh, de, de, de concevoir ou de de ressentir plutôt la finesse d'un deck. Mais voilà, je trouve que c'est beau, c'est un deck. Alors, c'est ce que je disais en stream quand je l'avais testé, c'est que j'ai l'impression, quand on joue ce deck, et ça c'est juste génial, et j'espère que ça va vous faire cette impression, parce que c'est hyper euh, jouissif, c'est qu'on joue, on a l'impression de jouer 15-16 cartes. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est normal, t'as Jean Coulson, t'as euh, Sentinelle, enfin, vous voyez, tu joues comme... Euh, t'as as des cartes qui génèrent... enfin, t'as la White Queen, t'as des cartes, pardon, qui génèrent d'autres cartes. Mais même pas par rapport à ça, mais t'as vraiment l'impression d'avoir tellement de combinaisons, d'avoir tellement de games différentes. Vous voyez, on est vraiment sur un deck qui, chaque game, sera vraiment différente. Alors vous allez me dire, bon, c'est un peu ça, un hein, jeu de cartes aussi, Marvel Snap c'est aussi ça, mais il y a quand même des decks qui ont des, des patterns qui sont un peu récursifs. Et je trouve que ce deck-là, vraiment, il a de la magie. Enfin bref, voilà, j'adore ce deck, vous l'avez compris. Euh, Krakoa au tour 5, prend le contrôle de la partie et joue les deux cartes les, euh, des deux joueurs à la place. Ça c'est magnifique euh, ou pas <rire> Ok donc le petit agent Coulson On va pas snap hein, Il a une curve évidemment meilleure que la nôtre D'ailleurs lui il devrait snap parce qu'il me ferait fuir ici euh, Le Dark Oak Le Dark Oak On va faire le Dark Oak Le Dark Oak Contre le Dark Oak bon. Donc là c'est lui qui joue Petite Euh. Ma foi. Bah, Tiforide, ça nous fait perdre à gauche. Après, on peut peut-être gagner les deux autres lignes. Genre là, typiquement, on gagne au mid. Là, il y a une grosse créa qui arrive. Rockslide. Rock slide, qui nous remet bien avec notre Dark Hawk. Boom, boom. L'aéro. Ah, L'aéro, il repasse devant, ce diable. Et là, on peut rejouer. Grand bien nous fasse. Euh... quand même la mer noire j'allais dire c'est la, la mer noire, la mer noire. <rire> bah, le problème c'est que je perds à gauche euh, le problème c'est qu'à gauche on ne peut plus y aller évidemment c'est la voûte et, euh, et, et fait perdu et bien perdu ah c'est trop dommage non hein. partons hein. il a toutes les lignes le gars on peut même pas surprendre sur la voûte On sait jamais, il peut partir aussi, mais... Et là, vous voyez, il a loupé des points. C'est bête, mais là, s'il snap, je peux peut-être rester. Genre assez tôt. genre Typiquement, bah, Zabu Rock Slide, il est censé snap. En plus, il a fait no... T1 Nova, T2 Zabu, T3 rockslide T4 Dark Oak. Bah, il prend au moins 2, si ce n'est 4. Minimum 1. Mais là, il a pris 1. Et encore, il a joué. C'est-à-dire qu'il n'a pas perdu du temps, mais... Genre, juste, il a pris 1, quoi. Sur une très très bonne sortie. Ça fait partie des 10% de ses meilleures sorties. Donc... Euh... Ouais, Pas fan, pas fan. Euh... Ok, donc là on n'a pas de T2, pareil, on ne, on ne snap pas. Ça c'est bien pour nous, les effets continus sont doublés. Je pense que c'est pas une raison de snap non plus, mais c'est intéressant. Euh, parce qu'on n'a pas non plus de Dark Oak ni le Dino en main. Euh... Là je lève le doigt parce que je vais dire un truc, vous le savez. T2, comme un T2, ils sont c'est pas mal ça. Euh, ça fait moins de haut-cartes avec Agent Colson, C'est vraiment gourmand Je crois même que c'est un snap Vu que c'est beaucoup, c'est très très gourmand C'est beaucoup très gourmand euh, Les streams du, euh, de Marvel Snap Tous les lundis, tous les mardis, tous les jeudis euh, Où oui, est-ce que j'ai rajouté le lundi Donc lundi, il y a pas mal de tournois qui arrivent Et j'ai envie de travailler Le lundi, le mardi, le jeudi Le lundi c'est 14h20 ou 13h20 Par contre les mardis et les jeudis Ça vous le savez c'est de, euh, euh, de 10h à 19h. Donc voilà, les mardis et les jeudis sur ma chaîne Twitch, hein, twitch.tv. TheFishUgo. Voilà, lundi, mardi, jeudi. Vous avez des streams de Marvel Snap. donc... Ok, oh, bon. Storm. Bah écoutez, on a une, une Gamora qui est absolument, mais j'ai bien, bien envie de dire, absolument incroyable ici. La Gamora d'une vie. À moins qu'il joue rien et ce serait vraiment horrible. Mais là, la Gamora pour 3 mana. Enfin, pour. Euh, ouais, j'ai un mana flottant, mais. C'est une folie. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à venir évidemment. Euh, sachant que tous les mardis, il euh, y a sur Marvel Snap Zone une tier list qui sort. Et euh, c'est Den qui crée la tier list. Oh, c'est vraiment méchant ce qu'il a fait. Euh... <rire> c'est vrai. Hein. est ce qu'on fait ouais, White Queen par rapport à ça, on prend l'info si, si il a un Ultron ou pas il a un Ultron donc il gagne à droite Mystique qui copie Patriote, c'est vraiment méchant euh, bah écoutez on a sûrement perdu écoutez on a sûrement perdu euh... ouais parce qu'il va sûrement Ultron ici D'aller il va le prendre et là il va le prendre. Je réflexionne mais je crois pas que j'ai... En fait c'est moi qui l'inite l'init en plus. Non, bah écoutez, euh... on accepte cette défaite. On accepte cette défaite. Ça arrive, on était dans un bon spot. Et vous voyez c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on était dans un bon spot, on a snap. Mais c'était pas encore une fois un snap de 80-90%. Il vaut mieux snap trop tôt que snap trop tard. Bon. Voilà, je vais arrêter de théoriser le snap, je pense que si vous regardez mes vidéos quotidiennement, normalement vous avez une, une théorie sur le snap qui doit être juste, j'imagine, en tout cas si vous, la su si vous suivez ma, ma, ma théorie. Et euh, donc voilà, ça sert à rien d'en de rajouter. Mais euh, et si jamais vous êtes un peu euh, fébrile, on va dire, sur votre théorie de snap, bah voilà, n'hésitez pas vraiment à venir en stream et puis, euh, et puis me demander. Moi ça me fait toujours plaisir de, de la rappeler, mais bon, je ne vais pas le faire dans cette vidéo, mais voilà. En tout cas, juste cette phrase-là, là je snap, snap opportuniste, euh, pour le coup. Le Taskmaster qui saute, qui sur sa carte, on va souvent prendre un point très tôt, et si jamais il continue dans cette game, bah on est à 55-60% de chances de gagner minimum. Voilà, ça c'est les snaps opportunistes, bon ça pour le coup, c'est pas théorique, hein, c'est juste euh, de la concentration. Euh... Donc voilà, n'hésitez pas à venir en stream en tout cas. Euh... Et puis voilà, tous les mardis, mardi matin, euh, en général, il y a Den qui vient et euh, on a fait ça là... Euh, bah, C'était euh, hier. Hein ouais. Euh, où on a euh, discuté... Enfin, hier, on cette vidéo, mais sinon c'est il y a quelques jours. Bref. Où euh, on a discuté de... de... Pendant à peu près 3h30, de la méta, des, des différents... Euh, deck dans la méta justement de la puissance des decks, des cartes qui vont arriver quel decks on va pouvoir créer avec, enfin voilà il y a tout un espèce d'aspect, j'ai pas envie de dire théorique parce que même s'il y, y avait des moments un petit peu plus théoriques, un peu plus mathématiques entre guillemets mais euh, voilà vraiment on a discuté de, de ce qu'allait être le jeu enfin euh, de, de, de ce qu'était le jeu euh, en l'état etc, Et donc voilà c'est vraiment très intéressant ça vous pouvez évidemment le revoir sur Twitch en rediffusion si vous le souhaitez, mais voilà tous les mardis on fait ça avec Den, il vient, on discute du jeu et, euh, et je pense c'est ça qui fait aussi bien progresser c'est pas que, que regarder un deck et maîtriser son deck c'est comprendre c'est ça les, la clé ah, alors c'est intéressant je pense qu'on est censé partir après j'ai Moon girl Queen jet qui est quand même une belle combinaison écoutez je vais rester mais c'est plus de la gourmandise que du pragmatisme ici Peut-être être je vais à Jean Coulson. Je sais pas. White Queen, en vrai. En vrai, White Queen, c'est cool. Doctor Strange qui ramène les deux petits loups. En vrai, ça fait le, le genre le Multiman. Il fait pas tant de points. Bon, le Vulture est relou, mais là, comme ça, on va voir s'il a Imdal euh, en main. Il a le Magneto. Oh, intéressant. Il a le Magneto. Est-ce qu'on ferait pas Magneto ici Comme ça, nous, on peut Chang-Chi son Vulture. Quoique c'est lui qui a l'initiative. Ah, itch. Bon, normalement, il a pas Imdal. Parce qu'on n'a pas pioché... Euh... Quoique, il peut avoir Magneto et Imdal. Euh bon. Écoutez, on va sûrement partir j'imagine dans cette situation. Le Lish euh, c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas, pourquoi pas. J'ai vu quelques versions. Bah Lish ça marche bien dans à peu près tous les decks où tu veux protéger tes cartes. J'avoue que là c'est un peu bizarre. Mais ouais dommage parce que là on avait la ligne. Après on avait rien d'autre à côté malheureusement. Donc là bon on va juste partir, tranquillou. Donc voilà, ça c'est important. Hein. Euh, le fait de laisser deux. Le temps, tout le temps, laisser deux, laisser deux. Vous allez prendre des quatre. En gros, vous allez prendre si vous avez, euh, je sais pas, 55% de win rate, ce qui est pratiquement le, les win rate les plus hauts sur le jeu. Euh, bah, en fait, vous allez prendre euh, des quatre, des deux, des quatre, des deux, des quatre, des deux. Et c'est comme ça que vous montez. Bim, bim, bim, bim. Voilà. Je vous invite d'ailleurs à regarder. Euh, bon, elle est pas encore sortie normalement, histoire sort demain ou après-demain. Mais euh, la vidéo sur mon double passage infini où je joue sur les deux, mes, mes deux comptes et. Euh, voilà, je pense que ça, ça peut aussi vous aider pour comprendre les snaps et, et vous allez voir que ça va assez vite quoi finalement. Passer infini et pour monter, quel que soit le deck d'ailleurs, parce que j'ai pas pris, on va dire, les decks les plus forts du jeu. Euh... Bon. Intéressant. Mince et moyenne. Il faut Zabou. Hein. Zabou, Sentinelle, c'est quand même des cartes importantes pour justement euh, curver. Voilà. Même si c'est pas... Ah, Quoique la sentinelle elle coûtera un mana euh... Bon ce serait bien de pêcher un truc actif Sentinelle un zabou. Ok Bon après il a rien fait pour le moment sur les deux premiers tours Là j'ai quand même un enchaînement qui est pas mal Avec cette moon girl Je crois que je vais snap En vrai Je crois que là c'est un snap euh... Euh... Ouais là c'est un snap un peu opportuniste C'est un mixte en fait ce snap Genre entre une main correcte, c'est-à-dire Moon Girl et des Dino à 4 mana, ou des Dark Oak. Et en même temps, il y a ce côté opportuniste du fait que moi j'ai fait un T1, un T2, même si ce n'est pas les meilleurs T1, T2, et un T3. Et, euh, et lui, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Donc à partir du moment où il a loupé les deux premiers tours, plus combinaison avec une main correcte, voilà, c'est un snap, c'est un point tout de suite. Ça, ça vous permet de faire que si jamais vous êtes dans une session un peu négative, entre guillemets c'est-à-dire que... Bah, ça arrive sur 10 games, parfois on va, on va en gagner que 3. Sur ce jeu, c'est clairement possible vu que tous les win rates sont à peu près de 50%. Donc vous en gagnez que 3 sur 10. Bah en fait à la fin, en prenant les petits points de, de snap opportuniste, bah en fait finalement vous n'avez pas perdu de cube. Donc vous avez fait une session de 10 games infâme et en fait vous n'avez rien perdu. Hein. Alors ça c'est bien pour les deux joueurs, donc je ne sais pas si le snap il est vraiment censé. C'est dur à dire. Il est très bien pour lui aussi parce qu'il a Sunspot. Donc je pense que c'est un peu optimiste quand même de Snap parce qu'il y a Elysium. Même si en vrai notre deck il est un petit peu lourd finalement de temps en temps. Ouais, euh, là c'est un Snap par contre avec la Queen Jet. Là par contre avec la Queen Jet c'est évidemment un Snap. Le Dark Oak il va coûter 2 mana, le Dino il va coûter 3 mana. Enfin, voilà c'est vraiment la, la gratuité. On va pouvoir le curver avec la sentinelle, on va pouvoir prendre des points un peu partout. La sentinelle chaque tour, bam bam bam, trois points en plus, toujours une carte dans la main. Je pense que là on est quand même bien son sunspot, il va grossir aussi. Le fait d'avoir chang c'est pas si mal, il y a moyen à un moment de le percuter. Surtout s'il passe le T5 pour la, la chi -hulk. Reality Stone. Sur New York. Ah New York c'est un peu chiant pour nous mais... Bah, c'est... Ouais. Oh, Joe, ok. Donc là on va faire le Dino, ici. ici, la petite sentinelle ici, on est bien, on aura T6 double Dark Oak si on veut. Dark c'est évidemment exceptionnel contre Thanos, hein, forcément il a plein de cartes dans son deck. Euh, D'ailleurs les Dark Oak sont un peu moins forts maintenant, les, les, même les Serra Control Dark Oak, Alors, c'est toujours pour moi le meilleur deck contrôle du jeu, mais c'est un peu moins fort parce que justement, vous avez euh, moins de Thanos dans la méta. Même si les Thanos commencent à être de plus en plus populaires. Alors là, euh, faut, je pense que vous êtes en train d'halluciner sur cette phrase. C'est-à-dire les Thanos commencent à être de plus en plus populaires. C'est un deck en devenir Thanos. Et là, je ne dis pas ça pour vous troller. C'est vraiment un deck dans la méta en devenir. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Oui, sinon ça n'a pas de sens. Euh... On va faire double Dark Oak. Là et là. Euh, en gros, bon, le Thanos il a été ultra dominant. C'est pour ça que ça peut être Choco comme phrase. Il a été ultra dominant il y a une deux semaines. Pendant à peu près un mois. laps de temps d'un mois. Il a euh, il était trop trop fort. Euh, voilà. Bon bah écoutez, on a deux lignes. Écoutez, on a deux lignes. Il faut gagner deux lignes. Bon, en théorie, le chang à droite, il devrait faire gagner. Lui, il peut Chang-Chi au mid. Écoutez, si Chang-Chi, on se fait arracher la tronche. Tant pis pour nous. Hein. Le strike là au mid. il snap, on est censé partir. Ça veut dire Chang-Chi, mais c'est même pas sûr. C'est-à-dire que s'il si a Chang-Chi, je pense qu'il ne doit pas snap. Mais après, c'est dans ma tête. Il n'est pas dans ma tête, il ne sait pas. Si bien, il se dit, ben. Il Sachant que j'ai quand même envie de rester Parce qu'il peut aussi se dire bah à droite j'ai juste gagné quoi. En vrai c'est dur à dire hein. je... je pense que s'il si snap je suis censé partir Je pense que je vais rester parce que je suis en vidéo Et que j'ai envie de vous montrer la situation Et je pense qu'en tournoi je pars Mais vu qu'il snap pas Je suis plutôt euh, confiant Mais en même temps ça peut être malin de pas snap justement Parce qu'il est sûr de me prendre 4 Alors que sinon il y a une chance de me faire fuir A voir Là j'avoue que le. Oh, le Chang-Chi il au serait... il va être délicieux hein, si jamais.. Ah enfin, non, c'est pas un Chang-Chi. Nice. Euh... Donc oui. Là le Thanos, on le voit beaucoup moins. Depuis une semaine, c'est un deck qui est beaucoup moins fort. Il est d'ailleurs euh, sur les, les tiers à liste. Il est, il est placé en général tier 3, tier 4. Donc voilà, on est sur un deck. Pas enfin, un deck faible, évidemment, on est sur un des 20 meilleurs decks du jeu. Mais il est clairement plus dans le top 4, top 5 des meilleurs decks. Mais.. Il y a eu un tournoi ce week-end, même si le format était un peu particulier, parce qu'il y, y avait un side de 6 cartes. Bref, il y a eu un tournoi où le deck a plutôt bien performé. Le deck commence à revenir en ladder, je le trouve très intéressant. Il y a plusieurs versions. Il y a version les versions classiques, les versions DS, un peu comme avant. Vous avez les versions Valkyrie, très fort justement contre Shuri Zero. Bref, le deck commence à revenir dans la méta. Donc, moi, je pense que dans une semaine, deux semaines, le deck sera meilleur. C'est-à-dire qu'il fera partie des... Je pense que c'est un deck qui a vocation à être dans les top 5. Enfin, vocation à... Euh, va tendre vers le top 5 des meilleurs decks. Mais je pense qu'il faut, re... faut que la méta se stabilise plus. Là, pour le moment, la méta n'est stabili... pas stabilisée. Certes, il y a le Shuri 0 qui est fort, mais en vrai, il a plein de counters le Shuri 0. La moindre Valkyrie, ça le fait euh, exploser. Ah. Bon. Bah, écoutez, euh, je ne vais pas snap, parce qu'en vrai, on dépend beaucoup de l'Institut Xavier. Mais sur Xavier, on peut gagner gagner. Oh Shana, Shana c'est cool en vrai. Ah, on va snap, non quoi que, Un peu pareil. Hein. J'avoue que Shana c'est très très gourmand. Après lui il a plein de pierres quoi. Enfin plein. Je pense que snap c'est un peu grid. Shana J'aime bien Shana. Hein. Je pense que c'est une carte qui est trop trop cool Shana. J'ai pas envie de claquer 3000 ou 6000 dedans. Mais je pense que la carte est super super super super intéressante. Et c'est pareil, c'est comme stature, pour moi c'est des cartes qui ont beaucoup de potentiel, qui sont très fortes mais qui ne sont pas jouées par définition parce que les joueurs n'ont pas les cartes. Et en fait c'est ça qui est trop bien dans ce jeu, c'est que là, la, la méta n'est pas rattrapée par la vérité de la méta, voyez. La méta au en ce moment n'est pas la méta telle qu'elle doit être. Voilà c'est ce que je pense, hein. je peux me tromper hein. Mais je pense que par exemple si demain, tu, en gros ça sera peut-être plus simple, si demain je, je mets Stature, la carte Stature, dans toutes les collections, ou même Shana dans toutes les collections, je pense qu'un deck avec Shana, un deck avec Stature peut être dans le top 10 des meilleurs decks. Alors que là on ne le voit pas, c'est un deck, qui... la, la carte n'est pas populaire, elle n'est pas jouée, elle n'a pas de vraiment de win rate, enfin vous voyez, elle n'a pas de consistance en termes de, de cube rate, win rate, etc. parce qu'elle n'est pas jouée. Bref, en tout cas voilà, c'est ce que je pense, donc là c'est un snap évidemment. Hein, comme ça euh, t un t2 t3 finalement avec ça en plus qui prend l'info et qui permet de, de compléter la curve euh, donc voilà je, je pense que c'est ça qui est très intéressant c'est qu'à l'heure actuelle Shuri bah, 0 il est pas très cher le deck donc c'est pour ça qu'il est entre guillemets dominant ou co-dominant avec d'autres decks mais je suis pas sûr que ce soit le meilleur deck du jeu et Thanos c'est un peu pareil quand Thanos est sorti ça a mis longtemps à apparaître alors que Thanos il aurait pu être fort tout de suite mais en fait, la... les gens n'avaient pas la carte tout de suite. Donc petit à petit, les gens ont de plus en plus la carte. La carte est toujours très intéressante à crafter parce que c'est la carte qui apporte le plus de decks différents. Qui permet de créer le plus de decks différents. Donc voilà, petit à petit, il y a de plus en plus de Thanos. Et donc petit à petit, le Thanos devient de plus en plus, entre guillemets, méta. Pas forcément ultra dominant, mais méta. Et c'est vrai que... Voilà, donc ça c'est trop bien dans ce jeu. pardon. C'est que... Bah en fait, on est dépendant des cartes que l'on a et la méta aussi est dépendante des cartes que l'on a. Des joueurs dans le monde qui ont stature, des joueurs dans le monde qui ont Shanna, il n'y en a pas beaucoup, finalement. Moi, je joue depuis le début du jeu bêta, on va dire, c'est-à-dire depuis 5 mois, j'ai mis de l'argent dans le jeu et pourtant, il y a plein de cartes. La majorité des poules 5, je ne les ai pas. Et pourtant, je suis un de ceux qui joue le plus avec un... et j'ai mis quand même, je trouve, pas mal d'argent. Donc en fait, ce qui est « entre guillemets cool » dans ce jeu, c'est que Ceux qui vont avoir vraiment beaucoup de pool 5, c'est ceux qui ont joué depuis l'alpha, entre guillemets, c'est-à-dire euh, 5-6 mois supplémentaires par rapport à moi. Donc en fait, ces joueurs-là, il n'y en a vraiment pas beaucoup dans le monde. Et en plus, c'est des joueurs qui continuent à jouer, qui ont mis accessoirement un peu d'argent parfois. Enfin voilà. Euh Bah, le problème c'est qu'on a une main.. Euh... Le dino il sera pas si gros. Par rapport au.. Ah mais je pense que c'est quand même dino en vrai. Bah, en vrai, je peux piocher Moon Girl, je peux piocher des trucs cool son et tout. Enfin euh, voilà. Je... Ça, je trouve ça hyper euh, intéressant. Et en fait, c'est à... aux joueurs de créer la méta. Et, et en fait, il n'y a pas de méta établie. C'est-à-dire que je pense que le jeu, tu le laisses tel quel. Tu changes aucune carte. Tu rajoutes aucune carte, tu fais aucun nerf, aucun up. Je pense que toutes les deux semaines. La méta elle change, peut-être même toutes les semaines la méta elle change, mais sans rien toucher, ce qui n'est pas le cas dans un jeu de cartes traditionnel à un moment, la méta elle se stabilise entre guillemets et puis voilà, de temps en temps il y a un nouveau deck mais c'est tout. Là, bah en fait ça va tout le temps évoluer en fonction du nombre de cartes que l'on a, je pense que les gens vont avoir de plus en plus de Valkyrie et vous allez voir que Valkyrie ça va monter en puissance et peut-être que bientôt dans le top 2, top 3 des meilleurs decks il y aura un deck Valkyrie, il y aura vraiment ou des decks Valkyrie dans le top 10, à là, l'heure là, là, actuelle c'est pas trop le cas. Parce que Valkyrie, c'est pas encore une carte qui est beaucoup jouée parce que c'est encore Pool 4. Ça va descendre Pool 3 euh, euh, fin avril ou quelque chose comme ça. Collecteur. Bon, il fait de la magie. Hein. Il doit jouer Kitty Pride en vrai dans son deck. Je crois qu'elle est sortie déjà. Euh... J'aime bien ça. Attendez, est-ce que je perds pas Pour mon dino, je lui donne moins 4. Mais en même temps, je mets des petits tokens à droite. Sachant que je suis devant au mid. Et même s'il fait Blue Marvel, je suis devant au mid. Non, c'est bon. En fait, j'étais en train de me dire il y a quoi qui me pose problème à faire Blue Marvel. Mais finalement, Blue Marvel... Quand bien même je gagne et je pense pas que dans son deck il est Blue marvel je pense que c'est un c'est un peu bizarre comme paquet ah, ce jeu sur sur le plan un peu théorique et tout il est tellement exceptionnel il y a tellement de choses qui changent moi je suis un vieux gars hein. je, je joue aux cartes depuis que j'ai 8 ans donc vous imaginez j'ai 34 ans je joue au jeu je vais snap hein. t1 t2 juste sur l'île de mur c'est un snap opportuniste euh, donc je joue aux cartes depuis euh, bah vous faites le calcul quoi. Euh, j'ai dit quoi J'ai dit 8 ans, donc euh, 26 ans. Je joue aux cartes depuis 26 ans. Alors évidemment quand j'avais 8 ans je me bavais dessus, donc euh, je jouais pas vraiment, j'étais pas en mode tryhard. <rire> Mais je jouais quand même, vous voyez, j'ai développé ma théorie petit à petit. Euh, ma compréhension et mon expérience sur les jeux. Et je trouve que c'est le premier jeu où vraiment il y a des choses nouvelles. Je dis pas que c'est mieux qu'Earthstone. Hearthstone, Hearthstone c'est génial. Mais après c'est le même créateur. Donc c'est vraiment deux, deux, deux merveilles absolues, Hearthstone et Marvel Snap. Euh, je pense qu'on va quand même faire ça et ça. Non, je vais profiter un peu de l'île de mur. Je pense que je vais sentinelle ici. Non, plutôt l'inverse. Sentinelle. Je crois que le Queen Jet je vais le booster je vais sentinelle ici. J'ai quand même envie de profiter de l'île de mur, mais garder une place quand même sur l'île de mur. Enfin voilà. Je trouve qu'il y a des choses qui sont totalement différentes de tous les jeux de cartes que j'ai connus et, et ça c'est quand même assez prometteur et je trouve que c'est dingue quand même que 30 ans après Magic on arrive à renouveler le genre quoi. Même si Hearthstone a déjà renouvelé le genre mais c'est vrai qu'après Hearthstone on aurait pu se dire bon bah voilà le genre a été renouvelé il n'y aura plus jamais de choses exceptionnelles comme Hearthstone et là on est sur un nouveau truc. Après Ben Brod c'est ça hein. aussi bien dans 10 ans il va nous recréer un, un autre jeu... Il sera un, une troisième merveille quoi après HS et Marvel Snap bon, à un moment s'il y a trois jeux ils vont quand même commencer à se bouffer la gueule mais là Hearthstone, de Marvel Snap je pense qu'ils peuvent bien cohabiter mais faut pas qu'il y ait trop de jeux de cartes non plus il n'y a pas des milliards de joueurs non plus de, de cartes dans le monde euh... ok Doki. je vais juste faire ça on donc on va faire le Dino ici. On va faire la Sentinelle ici. Vous voyez, c'est cool hein, comme deck. Hein. C'est assez fluide. Ça fait des points. C'est relou pour l'adversaire. On n'est pas spécialement ultra. On est un peu sensible au Chang-Chi, mais pas tant que ça, parce qu'on joue plein de cartes sur plein de, de, de, de, de lieux. Ça, ça, ça a des cartes en main. Il y a le côté stable. Voilà, je trouve ça trop... Franchement, ce deck-là, il est exceptionnel. Mais il est assez peu connu, je trouve, par rapport à sa force. Là, on va remettre ça et euh... bon en vrai on est tellement bien à gauche que je pense que ça sert à rien de mettre quelque chose attendez on a fait un dino donc on va mystique ici oh, non je peux pas mystique bon. écoutez juste ça et redino au mid on bourrine à fond le mid ça me paraît pas mal vous hein voyez on a pris deux points parce qu'on a fait un snap opportuniste assez tôt où on n'a pas trop donné d'infos, on avait juste l'île de muir, on avait un T1, un T2, on a snap dessus, et à la fin on a pris deux au lieu de prendre un. Puis on avait snap genre un peu tour 4, tour 5, un peu trop, un peu late quoi finalement. Ok, les petites notifs, 550 crédits, why not. Euh, petite dernière, donc voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, n'hésitez pas à les poser sur Twitch, venir sur Twitch. C'est un bon moyen de, de progresser et l'idée c'est que quand même de vous faire marrer un petit peu sur Twitch. Euh, on va, ah, ah je sais pas, Snap peut-être un poil opportuniste sachant que j'ai quand même euh, pas de T4 à jouer. Euh, et il euh, y a TikTok aussi. J'ai créé un compte TikTok comme je vous avais dit sur. Euh... Euh... Oh ça c'est vraiment gourmand. Bah là j'ai un, une curve donc let's go. J'ai créé un compte TikTok, euh, c'est The Fichou. J'avais petites vidéos Marvel et Snap qui sont sympas. Et dernière chose, j'y pense, hein, j'ai euh, renouvelé un, le, le partenariat avec HelloFresh. Vous savez, bon, peut-être que vous, si vous êtes nouveau viewer de ma chaîne, euh, j'avais travaillé avec HelloFresh il y a quelques mois. Et voilà, ça, j'ai renouvelé l'abonnement, donc c'est hyper hyper intéressant. Si jamais, euh... et ça. Si jamais vous avez envie de profiter, il y a une offre super cool. Vous avez un petit lien dans les commentaires euh, dans la description de la vidéo euh, pour euh, passer par le par mon lien finalement et l'eau fraîche et bénéficier de la réduction. Et voilà, franchement c'est. Ah, il a plein de cartes dans son deck. Ouais, mystique. Donc on a le rock slide. Alors c'est intéressant ce qu'il fait. Bah, lui il a Docteur Doom, donc il peut aller ici, nous non. C'est pour ça qu'il snap. Mais en même temps, je pense que je peux gagner sur les deux lignes vu que j'ai beaucoup de points. Après il peut me Chang-Chi, mais... ouais, le fameux Docteur Doom. Mais bon, on va se battre, on va se battre. Ça c'est cool. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Euh, franchement, l'eau c'est hyper cool. Euh, moi évidemment je l'utilise pendant le... Wow. Euh, par contre il n'a pas tué Dino et ça c'est un prend renfort. Et son chang est passé. Donc là je vais être bien. Ah, normalement c'est bon. Si je fais Rock Slide ici... White Queen là. Je pense que ça devrait être bon. Waouh, c'est beau, hein Et euh, on finit sur une jolie game. Enfin voilà, HelloFresh c'est vraiment cool. Moi justement j'utilise pendant, on va dire, le placement de produit qui dure à peu près une vingtaine de jours. Mais c'est vraiment un truc, pour le coup, c'est un des rares produits que j'utilise en dehors de, du placement de produit. C'est-à-dire que même quand il, me, il, me, il ne me contacte pas, bah, moi j'adore HelloFresh. Et voilà, vraiment, c'est un, un truc qu'il faut essayer, qu'il faut tester. Je pense que c'est juste, c'est dommage de, voilà, de, de ne pas essayer parce que c'est un concept qui est génial. Si vous aimez cuisiner et si vous aimez bien manger, ah, franchement, euh, alors, enfin, euh, actuellement, c'est vraiment le truc qui est le, le plus ouf. Enfin voilà, j'ai pas envie d'en faire des tonnes parce que ça va vous saouler, mais franchement HelloFresh c'est exceptionnel et vraiment je vous invite à, à aller voir et, et, euh, et à au moins commander une fois c'est déjà très rentable avec l'offre et en plus euh, vous allez découvrir un, un, un, on veut dire un concept entre guillemets qui est... que enfin, moi personnellement je, je, je suis fan bon j'en fais une petite dernière quand même magnifique cette game hein. c'est vrai qu'elle était très belle on aurait pu rester dessus mais les petits snaps Ouais c'est cool hein Bon là en vrai euh, Le Chang-Chi a... On a eu de la chance Il nous a Il a été joué euh... Et en plus le Dino Il est, il est passé juste en dessous C'était magnifique Là j'avoue que ce spot Il était sublime bon, dommage De pas avoir eu La petite Queen Jet T1 C'est vraiment rigolo ça C'est vraiment vraiment rigolo. Sunspot et Bonimo, pas mal. Sunspot et Bonimo, c'est joué en général dans les decks électro. Bah écoutez, c'est pas mal pour nous ça. Dark Hawk into Rockslide Queenjet. Ouais, franchement, c'est assez cool hein. On est content d'avoir le Zabou. La, la Queen Jet, elle va être trop bien au prochain tour. Les Dark Oak vont coûter 2. Ah. Sunspot, Ebonimo, Armor. Ça peut être une version Shuri 0, même si en général, Ebonimo est joué dans les versions avec Serra. Donc là, on va Queen Jet ici. Rock Slide ici. Comme ça, on récupère euh, un maximum de cartes dans la main. c'est Krabatoa qui va jouer ici mais bon je pense que c'est pas si grave Changchi Dark Oak, ok écoutez ça nous va, hein. de toute façon on va récupérer un Changchi en main euh, on, va on va pas récupérer un Dark Oak mais Dark Oak a été joué en deuxième donc c'est à dire qu'on peut Mystique, Dark Oak on fait des points un deck qui joue armor ne joue pas de chi en général à gauche je peux toujours gagner le Sandman, bon j'aurai qu'une carte à jouer et je suis vraiment bien à droite. Et je suis vraiment bien au mid. Faire ça, hein. Je pense qu'il va souvent Doombot, un truc comme ça, mais il est derrière là, on est d'accord. Ouais. Ouais, c'est cool hein. Bah, et Zabou est important, vous voyez quand même. Mais bon après si t'as pas si t'as pas Zabou, tu, tu mets Psylocke et ça accélère un petit peu euh, un, un, ça accélère pas mal. C'est pas exceptionnel, mais ça accélère un peu mieux. Et et puis voilà, on a gagné des games sans abou aussi. Hein. C'est ça qui est, qui est important. Ouh, Deux seasons passent. On avance. Yeah. Oh, L'or, c'est bien. Euh, sur ce, merci à tous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde